Bonjour à toutes et à toutes, à toutes et à tous, plutôt, et bienvenue pour ce dernier webinaire de la série des sept webinaires proposés par la DAN de l'Académie de Versailles sur l'organisation de l'enseignement à distance. Nous nous focalisons dans cette série sur les services institutionnels en ligne qui sont disponibles dans le cadre de la continuité pédagogique dans vos établissements. J'ai le plaisir d'ouvrir ce dernier webinaire. Et vous connaissez normalement mon nom, car vous avez reçu une communication de ma part avec le lien pour vous connecter aujourd'hui. Christine Fiasson, enchantée, et je suis adjointe au délégué académique au numérique. Si vous assistez en ce moment à ce webinaire, c'est certainement que vous êtes enseignant dans un lycée. Ce webinaire va durer une trentaine de minutes et il est enregistré. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat et des animateurs vont vous répondre au fur et à mesure de la diffusion de ce webinaire. Il s'agit de collègues de la DAN de l'Académie de Versailles. Je vais maintenant introduire rapidement nos intervenantes. Il s'agit d'Ozlem Wundag et d'Aurélie Collet. Toutes les deux sont enseignantes en lycée, l'une dans le Val-d'Oise et l'autre dans les Yvelines. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Christine, bonjour à tous. Elles vont toutes les deux vous présenter des pistes pour organiser votre enseignement à distance avec les outils et les services en ligne de votre établissement. Et elles vont pouvoir vous illustrer différentes, différentes pistes grâce à des exemples concrets qu'elles ont expérimentés avec leurs élèves. Il me reste à vous présenter en quelques mots le sommaire. Vous allez d'abord avoir un point sur l'harmonisation des pratiques en équipe, avant d'enchaîner de, avec quelques focus. Le premier sera sur la communication avec les élèves, puis il y aura un temps sur le partage des ressources et des activités, avant de se focaliser sur les interactions et les échanges avec les élèves. Nous pourrons ensuite faire un rapide, une rapide colloture, avec un point sur les ressources complémentaires que vous pourrez, euh, euh, dont vous pourrez disposer à la suite de ce webinaire. Merci à tous pour votre attention et euh, bon webinaire. Je laisse la parole désormais à Aurélie. Alors, donc, euh, nous allons commencer euh, euh, par euh, voilà, vous présenter rapidement euh, les différentes euh, applications qu'il est possible d'utiliser en fonction des objectifs euh, que euh, nous avons euh, euh, souhaité vous présenter. Alors, euh, le, le premier objectif hein, que euh, nous avons classé ces outils en différents objectifs, hein, comment harmoniser les pratiques en équipe, euh, comment s'organiser euh, pour pouvoir oui. se mettre d'accord et euh, proposer euh, des euh, voilà, vous proposer des outils intéressants. Alors en effet, comme vient de le rappeler Aurélie, il est très important de pouvoir harmoniser ces pratiques en équipe et s'organiser en équipe, c'est surtout pour programmer le travail des élèves et leur éviter une surcharge de travail puisque, vous le savez bien, c'est un élément qui a été très problématique et il est très important de pouvoir s'entendre en équipe pour harmoniser, harmoniser le travail donné aux élèves à distance. Pour cela, vous avez la possibilité d'utiliser la messagerie de l'ENT ou votre mail académique. Le confort apporté par l'ENT est surtout lié au fait que vous pouvez trouver très rapidement votre destinataire dans la barre de recherche de l'ENT. Euh, et euh, vous pouvez aussi accéder à, à, une, à, une, à un destinataire euh, euh, présent dans un groupe et euh, adresser un message à plusieurs membres d'un groupe assez facilement. Vous pouvez aussi... Euh, Ajouter le travail à faire sur le cahier texte numérique des élèves. L'avantage de cet usage est que les autres collègues donc, de l'équipe pédagogique de la classe vont pouvoir prendre connaissance du travail que vous avez donné aux élèves et le cas échéant, ajuster... Euh, la, la charge de travail euh, de leur côté euh, ce qui permet d'harmoniser et, et euh, euh, de prévoir une charge de travail égale selon euh, selon les, euh, les les matières Ensuite, euh, vous avez euh, la possibilité euh, de, de vous organiser en équipe et faire le point sur les outils mobilisés afin de limiter la charge cognitive, encore une fois, pour éviter euh, une, trop de dispersion sur euh, la, la mobilisation des différents outils à votre disposition. Et pour cela, vous pouvez utiliser Chap. Euh, Chap est un service proposé euh, euh, par, euh, par l'État, développé par l'État. C'est un peu euh, comme euh, euh, le WhatsApp des agents de l'État et il va vous permettre permettre d'échanger de personne à personne, euh, de créer des salons pour des échanges de groupe. Vous pouvez donc bien entendu créer un salon pour l'équipe pédagogique et rester en contact avec, avec vos collègues pour ajuster peut-être le travail ou alors faire un point sur la présence des élèves sur, sur vos classes virtuelles par exemple. Alors, en complément de Chat, vous pouvez utiliser euh, le service VIA. Donc, le service VIA, c'est la classe virtuelle à, à, à la disposition des agents. Donc, c'est un service de webconférence qui va vous permettre d'organiser de, des réunions. Alors, pour pouvoir accéder à VIA, donc, vous pouvez le faire via votre compte académique. Et ça va vous permettre euh, donc d'inviter des collaborateurs pour échanger, partager des ressources et euh, proposer donc éventuellement des réunions. Alors, ces réunions elles peuvent servir euh, voilà, pour éventuellement harmoniser les pratiques au sein d'une équipe disciplinaire, au sein d'une équipe pédagogique pour une classe. Ça peut également être utilisé pour produire éventuellement un plan de travail euh, collaboratif pour les élèves en collaboration, justement, avec plusieurs euh, disciplines. Alors, ça peut être utilisé euh, avec Tchap. Tchap hein. peut être utilisé, par exemple, pour préparer de ces, ces temps de réunion, euh, mais ça peut être également euh, utilisé, je parle de Tchap hein, pour euh, affiner et finaliser euh, des travaux qui auraient été faits lors de la classe virtuelle. Alors là, on vient de voir euh, comment s'organiser en équipe avec euh, différents outils. On va voir maintenant comment organiser la communication avec les élèves, euh, donc euh, notamment avec les outils de l'ENT. Alors, communiquer avec les élèves, tout, tout simplement, d'une part pour leur transmettre des informations, mais c'est aussi euh, la possibilité de communiquer avec les parents euh, pour aussi les, les tenir informés du, du travail réalisé. Et euh, c'est surtout garder le lien en envoyant aussi un courriel, parfois individuel, aux élèves de la classe. Pour cela, vous avez évidemment à votre disposition la messagerie de l'ENT. Et vous pouvez aussi communiquer. Euh, Continuer à garder le lien avec les élèves en envoyant vos consignes, soit par, par messagerie, mais également euh, euh, grâce au cahier de texte numérique. où Vous pouvez aussi ajouter des liens qui vont permettre aux élèves de retrouver plus facilement l'accès à la classe virtuelle que vous aurez prévue dans votre, dans votre séquence pédagogique. Euh, vous pouvez aussi faire figurer d'autres devoirs, des liens cliquables sur, sur le cahier de texte en ligne, et c'est assez confortable de procéder ainsi. Euh nous avons vu qu'il était intéressant, certains enseignants ont expérimenté cet outil, il était intéressant aussi de proposer un, un plan de travail pour favoriser l'autonomie des élèves. Évidemment, à distance, la difficulté réside dans le fait que euh, nous n'avons pas nos élèves en face de nous à chaque séance pour leur rappeler le travail à faire pour la séance suivante. C'est pourquoi euh, l'élaboration d'un plan de travail euh, va permettre de rappeler les objectifs, faire un point... Euh, sur euh, quel est le travail à faire, euh, sous quelle modalité, est-ce qu'il s'agit euh, de faire un travail en autonomie ou en groupe et euh, quelle forme d'évaluation est envisagée pour ce travail. Voilà, vous avez un exemple euh, qui est proposé, mais, mais évidemment ce plan de travail il peut avoir toute, la, toute forme euh, voulue puisque euh, vous pouvez prévoir un document sous format Word, un document interactif où vous pouvez ajouter des liens cliquables et que vous envoyez régulièrement à, à vos élèves. Euh, il est intéressant aussi de rappeler les échéances pour euh, le travail à rendre et euh, de rappeler aussi les dates et horaires des classes virtuelles, des rendez-vous que vous aurez à distance, en synchrone. Euh, C'est aussi le moyen d'ajouter le lien euh, vers la classe virtuelle et euh, peut-être euh, prévoir un accès aux ressources ou rappeler cet accès euh, sur ce document de travail. Euh, il est aussi possible d'échanger en direct, en classe virtuelle, euh, grâce à l'outil de l'ENT ou à la classe virtuelle proposée par le CNED. Euh, C'est euh, un moyen efficace de garder le contact avec les élèves, de reprendre les consignes, euh, de vérifier les acquis et de faire un point sur le travail à faire et voire même d'évoluer et d'avancer sur euh, le travail euh, concernant à proprement parler le cours. Alors, Là, vous avez euh, la classe virtuelle, donc la webconférence conférence de l'ENT. C'est un espace donc, de classe virtuelle qui est directement intégré à l'ENT, sur lequel vous avez accès très facilement, les élèves également, puisque vous allez pouvoir créer un lien que vous partagerez ensuite, par exemple par message, euh, avec euh, vos élèves. Et euh, vous allez leur permettre d'accéder en un clic à votre classe virtuelle sur la web conférence de l'ENT. Inutile pour eux de s'identifier ou de, de, de, de se créer de compte, l'identification ENT leur permet d'accéder à la webconférence de l'ENT. Cet espace euh, ressemble à d'autres espaces de, de classe virtuelle et il a l'avantage de pouvoir vous permettre de partager des fichiers des vidéos, de partager votre écran, euh, de proposer un tableau sur lequel vous allez pouvoir laisser vos élèves écrire de manière collaborative. Et euh, un des avantages aussi de cet espace, c'est que pour faire l'appel, vous pouvez récupérer, euh, sauvegarder la liste en fait, des utilisateurs connectés sur votre classe virtuelle et vous pourrez ensuite procéder à l'appel sur votre cahier de texte en ligne. Euh... Alors, le dernier outil qu'on voulait vous présenter, c'est le sondage, donc c'est une autre application disponible sur l'ENT et qui permet donc de recenser les besoins des élèves, alors pas de façon individuelle, mais ça peut être pour vérifier que tous les élèves ont bien réceptionné un document ou voilà, bien déposé un devoir, qu'ils se sont bien rappelés par exemple de certaines échéances que l'on peut retrouver éventuellement sur un plan de travail. Alors, nous avons vu quelques outils qui permettent de communiquer avec les élèves de façon synchrone ou asynchrone. Et maintenant, on va s'intéresser à d'autres outils qui peuvent être utilisés pour partager des ressources et des activités et proposer des activités aux élèves. Alors, on va commencer avec l'espace documentaire. Donc, l'espace documentaire de l'ENT est particulièrement intéressant parce qu'il permet notamment de déposer des documents pédagogiques sur l'ENT. Donc, les élèves peuvent déposer des, des documents, les enseignants également, et il est possible de, euh, de les partager. Alors, euh, une petite particularité, lorsque vous partagez un document, vous pouvez également en faire une copie. Donc, ça, c'est intéressant si jamais vous donnez la possibilité... À, à vos élèves d'éditer le document, de pouvoir garder un exemplaire, on va dire, de ce cours, de ce document que vous partagez. Alors, euh, il est possible donc également de, euh, de partager des documents avec les élèves. et Il est préférable d'utiliser euh, ce partage via l'espace documentaire plutôt que de mettre des pièces jointes euh, dans vos messages de l'ENT. Ça permet euh, voilà, d'optimiser l'espace. Vous avez également la possibilité de suivre le travail réalisé par les élèves sur un document, euh, de pouvoir le commenter. Alors, pour cela, vous avez la possibilité de cliquer sur le document. Et lorsque vous cliquez une fois sur ce document, vous avez une barre orange qui s'affiche en bas de l'écran où on va vous proposer différentes options. Donc, vous aurez la possibilité d'ouvrir le document de le télécharger, de le commenter. Donc ça, c'est intéressant si vous voulez euh, voilà suivre euh, les différentes versions euh, des élèves. Et vous avez également la possibilité donc de le déplacer dans des fichiers, etc. Autre fonctionnalité qui euh, de l'ENT, vous avez la possibilité de créer directement donc euh, des documents, donc différents types de documents, des documents traitement de texte des documents de type présentation, des feuilles de calcul. Et ces documents sont directement éditables via l'ENT et ça peut permettre aux élèves qui ne disposent pas de suite bureautique euh, sur euh, leur ordinateur d'avoir euh, cet outil et euh, permettre de rendre euh, des travaux, euh, vous rendre des travaux euh, avec des versions souhaitées et adaptées. Alors, euh, effectivement, euh, juste un complément sur l'espace documentaire euh, et la possibilité de créer un document collaboratif euh, pour, euh, pour la classe. C'est aussi le moyen de suivre, par exemple, le travail réalisé par un groupe et d'éditer les versions et de, de réaliser des commentaires sur ces versions. Donc, c'est effectivement un, un espace que euh, nous vous invitons, Aurélie et moi, à, à exploiter euh, davantage que, euh, que tout simplement un espace de dépôt. Vous avez aussi à votre disposition le casier numérique où vous pouvez partager des ressources avec vos élèves et sur lequel vous pouvez aussi récupérer des fichiers qu'ils auront donc déposés sur votre casier numérique en ligne euh, grâce donc, à cet outil que vous retrouverez dans les applications de l'ENT. Euh, vous pouvez aussi partager, comme on l'avait vu tout à l'heure, des ressources grâce à, au cahier de texte numérique. Euh, le désavantage, alors vous avez donc, euh, le, le cahier de texte, le, pardon, le casier numérique, donc euh, cet espace-là que nous avons euh, capturé et que vous voyez à votre écran, euh, sur lequel vous pouvez aussi... Euh, euh, donc... Euh, aller pour télécharger en une seule fois l'ensemble des documents remis. Euh, le désavantage de cet espace, c'est qu'il euh, n'y a pas de tri par classe. Euh, donc, si vous demandez à plusieurs classes de vous rendre un devoir, là, il va falloir que vous soyez de votre côté très organisé pour récupérer chaque devoir par classe et pouvoir bien identifier le travail déposé. Alors, vous avez aussi la possibilité de donner accès à des ressources et des activités grâce à l'option à, à l'application exercice. Et cette application exercice a le mérite aussi de vous permettre de récupérer les fichiers des élèves euh, lorsqu'ils ont un travail à vous rendre. Alors, nous vous proposons juste de découvrir un petit peu plus en détail cette, euh, cette application. Euh, lorsque vous souhaitez utiliser l'application exercice pour récupérer des devoirs, euh, vous pouvez donc ajouter un sujet, comme vous le voyez sur la première capture, créer donc un sujet à rendre, euh, vous lui donnez un titre, vous l'appelez euh, devoir numéro ou, euh, ou le nom du devoir. Et vous allez ensuite dérouler un certain nombre d'éléments de, de, qui vont permettre de définir euh, le, la durée jusqu'à laquelle, enfin le temps euh, euh, dont disposent les élèves pour remettre le travail, euh, à partir de quand le corrigé sera à leur disposition. Donc, une fois que vous avez déroulé un certain nombre d'éléments, euh, vous voyez que l'élève aura à son, à son écran euh, le, le sujet et la date à laquelle il devra rendre son travail. Voilà, donc ça c'est assez euh, assez guidant pour l'élève puisque ça lui permet d'une part de récupérer euh, le sujet sur cet espace, euh, un rappel de la date euh, à laquelle il doit rendre le travail et il va rester sur ce même espace pour rendre le travail. De votre côté, vous vous aurez accès donc, à l'espace où chaque élève aura déposé chaque élève donc de la classe si vous avez euh, euh, déposé ce travail pour toute la classe ou alors euh, du groupe la concerner un groupe ou des élèves bien identifiés si c'était le cas. Et vous, vous pourrez récupérer donc tout télécharger, sélectionner les, les, euh, les devoirs que vous souhaitez récupérer euh, et les télécharger euh, en cochant euh, la case dédiée. Vous avez aussi la possibilité de faire un rappel aux élèves qui n'ont pas rendu le travail pour les inviter à le rendre le plus rapidement possible. Alors, une autre euh, ressource, euh, application, pardon, que nous voulions vous présenter pour pouvoir partager du contenu avec les élèves, c'est Pearl Trees. Alors, Pearl euh, c'est un agrégateur de contenu. Euh, vous allez pouvoir accéder à cette application via le Média centre dans l'espace le, dans Mes Applications de l'ENT. Et une fois que vous êtes dans le Média centre, donc vous avez la possibilité, soit vous le retrouvez directement, euh, dans les applications représentées, soit vous pouvez taper Pearltrees dans euh, le moteur de recherche que vous avez à votre disposition. Alors Pearltrees permet donc de partager toutes sortes de contenus numériques, des contenus que vous, avez, vous pouvez vous-même créer ou des contenus qui euh, sont disponibles sur le web. Donc il est possible notamment de les collecter avec un web clipper et euh, il est possible donc, de classer ces ressources. Donc, euh, les dossiers s'appellent des collections dans Pearl Trees. Et euh, voilà, il est possible de synchroniser euh, toutes, euh, toutes vos, ressources, vos, vos, vos ressources sur un même appareil. Donc, il est possible de partager ces ressources... Euh, euh, de différentes manières. Donc, vous avez la possibilité d'inviter des, des enseignants, d'inviter des élèves de votre établissement. Il est possible également de proposer un lien hypertexte ou euh, d'intégrer euh, voilà, le code IFREM de, euh, de, de, hein, de, de votre collection. Autre moyen qu'il est possible, qui possible d'utiliser, c'est un code QR, voilà, que vous pouvez transmettre aux élèves. Alors, vous avez la possibilité de créer des collections, mais les élèves ont également la possibilité de, euh, de créer leur propre collection. Alors, donc, nous allons passer à la quatrième partie, donc, ce qui va nous permettre, euh, les outils qui vont nous permettre d'interagir, échanger avec les élèves. Alors, je vais poursuivre avec Pearl Trees puisque non seulement PearlTrees euh, nous donne la possibilité donc, de, euh, de partager du contenu donc avec les élèves avec les collègues mais il va être également possible de faire des commentaires à l'écrit ou à l'oral sur les perles alors ce qui s'appelle Perle, ce sont les documents que vous allez pouvoir déposer. Donc ces documents, ce sont aussi bien, ça peut être des podcasts, ça peut être des documents de texte, ça peut être des notes que vous allez écrire de, voilà, de, directement sur l'application. Et euh, ça peut être particulièrement intéressant dans cette période où les élèves vont entrer dans une phase active de préparation du grand oral où ils vont commencer à mener des réflexions et vous allez pouvoir donc commenter euh, le travail euh, qu'ils vont commencer à déposer sur la plateforme. Euh, vous avez aussi la possibilité d'interagir et d'échanger avec les élèves en amenant un espace communauté. Alors, l'espace communauté, il est représenté par euh, le petit logo euh, en forme de, de petites bulles reliées euh, comme des atomes. Et euh, vous avez la possibilité donc de créer... Un espace communauté pour chacune de vos classes. L'avantage de cet espace, c'est qu'il va vous permettre, euh, d'une part, de maintenir le sentiment d'appartenance au groupe de vos élèves, euh, puisque vous allez pouvoir leur proposer des applications où ils vont pouvoir interagir, euh, tout comme le forum que vous pouvez ajouter sur cet espace. Donc, c'est à vous de choisir euh, les applications que vous voulez ajouter à l'espace communauté ou au contraire enlever de cet espace communauté. Néanmoins, vous avez la possibilité d'ajouter un blog où vous allez vous pouvoir Créer des billets et diffuser de l'information à vos élèves. Ça peut être assez intéressant, par exemple, de créer un petit billet euh, annonçant la classe virtuelle, la thématique de la classe virtuelle, euh, en amont donc, de celle-ci pour prévenir les élèves et leur permettre, par exemple, euh, de regrouper euh, les documents que vous allez mobiliser durant la classe virtuelle. Euh, le forum peut être un espace où, entre les rendez-vous en classe virtuelle, les élèves peuvent interagir ensemble ou alors euh, vous écrire et donc vous solliciter. Mais c'est aussi un espace sur lequel vous pouvez vous aussi Revenir pour répondre aux questions auxquelles vous n'auriez peut-être pas pu répondre durant la classe virtuelle. Donc, c'est un espace qui va venir euh, de, de cette manière prolonger ce temps en classe virtuelle. Assez intéressant justement pour euh, relancer euh, des thématiques lorsque celles-ci n'avaient pas été suffisamment euh, détaillées durant, durant la classe virtuelle. Euh, le wiki sera aussi intéressant à ajouter sur cet espace pour leur permettre peut-être de consolider leurs connaissances en réalisant ensemble euh, peut-être des définitions ou en, ou en conceptualisant ensemble des notions vues en cours, et l'espace documents partagés que vous pouvez aussi ajouter à cet espace communauté pour, pourrait peut-être remplacer euh, l'espace documents euh, euh, utilisé de manière générale dans lequel vous avez accès en fait à tous vos documents et serait peut-être dédié uniquement à cette classe. Et la classe pourrait retrouver l'ensemble des documents que vous avez partagés avec eux dans cet espace communauté. Donc, il n'aurait plus qu'à accéder à un espace communauté sur lequel il trouverait la possibilité de récupérer des documents et interagir avec la classe ou recueillir les informations diffusées par l'enseignant. Donc voilà une capture qui vous présente un espace communauté avec un espace blog, documents et forum. Euh voilà, donc à vous de voir les outils que vous souhaitez y ajouter, mais ça peut être un espace très intéressant lorsque vous avez plusieurs classes et que vous-même, vous avez besoin de mieux organiser la diffusion des informations, le dépôt de documents et la communication avec vos élèves. Alors, autre euh, application... Euh voulais voulait vous, vous présenter, hein, qui a fait l'objet hier euh, d'un webinaire. C'est euh, la plateforme de e-éducation euh, Elea, qui peut être également utilisée pour interagir et partager sur euh, des documents avec les élèves. Donc euh, Elea permet de proposer des euh, scénarios euh, pédagogiques en ligne pour euh, les élèves et il existe euh, notamment... Au sein Léa, des activités de type Wiki ou euh, forum qui permettent là encore euh, d'interagir avec les élèves en plus de pouvoir leur proposer, de, leur proposer de, du contenu et euh, leur proposer des activités. Alors juste une dernière petite, euh, petite astuce par rapport à l'ENT. Vous avez la possibilité de déplacer euh, les applications qui, vous, qui ont votre préférence euh, dans l'espace que mes applis tout en haut, vous avez une barre blanche et euh, voilà, ça vous permet d'accéder plus rapidement aux, euh, aux à vos applications préférées. Alors, effectivement, euh, le NT propose beaucoup d'activités, beaucoup d'applications qui répondent à un certain nombre de nos besoins et euh, qui vont nous permettre de garder le lien et de travailler avec nos élèves à distance. Encore faut-il donc euh, bien se repérer et choisir l'outil de l'ENT en fonction de la modalité euh, d'enseignement que nous avons choisie selon si cette modalité est en synchrone ou en asynchrone et selon si on a plutôt un objectif de transmission d'informations ou de documents, comme nous avons pu le voir avec l'espace documentaire ou le casier numérique. Mais vous voyez sur le schéma représenté à votre écran qu'il y a encore d'autres outils qui nous permettent euh, de réaliser cette transmission d'informations. Et si vous souhaitez effectivement euh, euh, générer de l'interaction euh, euh, au sein de vos classes, vous avez euh, donc nous avons parlé de l'espace communauté du forum, euh, de l'exerciceur, du sondage, du wiki, mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser une carte mentale et de leur proposer de créer une carte mentale sur euh, une partie du cours ou sur un chapitre euh, en collaborant, puisque vous allez pouvoir le mettre en partage euh, cette, euh, cette application et les élèves vont pouvoir euh, co-construire leur carte mentale euh, et vous pouvez aussi leur proposer de réaliser euh, d'interagir et de réaliser des billets sur le blog ou de concevoir une frise chronologique si vous intervenez, par exemple, en histoire-géographie. Le mur collaboratif et le pad collaboratif peuvent aussi vous servir lorsque vous êtes sur un temps synchrone et que vous souhaitez leur demander, par exemple, de prendre des notes à plusieurs sur un même document. Tous ces outils ont l'avantage d'être respectueux du règlement général donc sur la protection des données, et c'est une recommandation institutionnelle. Nous devons donc, en tant qu'enseignants, être sensibles à la conformité au RGPD des outils que nous proposons à l'usage avec nos élèves. Et vous avez sur le site de la DAN, et nous vous avons euh, mis quelques éléments vous permettant euh, d'accéder rapidement à ces ressources euh, sur le site de la Dame de Versailles, euh, et bien vous avez euh, des ressources complémentaires pour vous permettre de comprendre euh, quel est notre rôle en tant qu'enseignant euh, et quels sont les usages qui euh, restent des usages conformes à la réglementation euh, de la protection des données et que nous pouvons donc mettre en, en œuvre avec nos classes. Je vais donc maintenant laisser la parole à Christine qui va conclure et vous rappeler les ressources complémentaires dont vous pouvez, auxquelles vous pouvez accéder. Et bien sûr, nous resterons à votre disposition pour répondre à l'ensemble des questions à distance. Et je laisse la parole à Christine. Merci beaucoup, Ouslem. Alors, comme on est annoncé en début de webinaire, en effet, vous allez retrouver dans un article sur le site de la DAN, qui est dédié spécifiquement à ce webinaire, toutes les ressources complémentaires. Donc, vous avez eu un certain nombre de, de, de liens qui ont été transmis par les animateurs du chat, mais vous retrouverez aussi sur cet article l'enregistrement du webinaire, le diaporama support, et puis des liens vers des articles complémentaires, des retours d'usage, par exemple, ou des pistes de mise en œuvre pédagogique. Donc, euh, le, le webinaire euh, se termine, il est déjà l'heure. Il, euh, il termine aussi la série de sept webinaires que nous avons menés euh, le 6 et le, le 7 avril. Donc, je remercie euh, bien sûr nos deux intervenantes, Oslem et Aurélie, pour euh, leur, leur présentation. Je remercie également les animateurs du chat, Anissa, Lionel, Jean-Sébastien et Jean-Philippe, qui ont répondu à vos questions et ont partagé euh, des ressources. Et je remercie enfin euh, Stéphane Guéraud, s'est chargé de la, la gestion technique, de la diffusion en direct de ce webinaire et d'ailleurs de l'ensemble de la, la série des, des sept webinaires. Nous vous souhaitons à tous euh, euh, bon courage pour la mise en œuvre de la continuité pédagogique. Nous vous remercions de votre attention et de votre présence et vous, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Au revoir et merci.